Chers traders et investisseurs, vendredi 7 février, bonjour. Alors, c'est le calme plat sur les marchés ce matin, car tous les regards sont tournés vers les chiffres de l'emploi américain cet après-midi à 14h30. Les marchés sont au plus haut. Vont-ils le rester, progresser ou refluer Nul ne le sait. Mais si les chiffres sont bons, nous pourrions très bien aller voir des niveaux encore plus élevés sur l'ensemble des marchés mondiaux, qui vivra verra. En fin de matinée, la consolidation a été un petit peu plus marquée, mais tout peut changer à 14h30. Et encore une fois, nous sommes convaincus que personne, je dis bien personne, ne sait où vont aller les marchés, dans les prochains jours et encore moins dans les prochaines semaines. N'oublions pas que le coronavirus existe toujours. Bien évidemment, il n'y a donc de ce fait surtout pas de nouvelles positions en swing trading, autant aller au casino. Quant au day trading ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles et d'un stop stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée.